Euh, bah, qui se sent de commencer le témoignage par rapport à ce qu'il a ressenti pendant euh, ces, ces 4 heures juste ça moi je commence toujours je laisse la place Julien. allez Julien allez Julien allez Julien, Julien. Julien. Bon, okay. alors moi je commence à avoir euh, l'habitude de, ce, de ces ateliers parce que dès que je bah, les ai vus je me suis inscrit ça fait quand même euh, 5-6 là et, euh, et ça commence à connecter beaucoup plus. Je euh, j'ai vraiment une compréhension maintenant mentale et, euh, et vibratoire en même temps. Et, euh, et du coup, je je déconnecte pas comme je le faisais des fois. Et je sens bien comment ça bouge en moi et comment et comment comment ça s'emboîte, même si je comprends pas tout en fait euh, dans, dans le processus. Mais je sais à chaque fois que ça fait quelque chose. Et je ressors avec une une grande clarté sur euh, bah une problématique hors sujet finalement c'était l'autorité et bah et puis, puis voilà tout, toute ta thématique de ce soir ouais, je, je, suis, je suis très clair dans ma tête là merci beaucoup cool je te remercie ah, je veux bien continuer ok quand je me suis inscrite à l'atelier, le thème correspondait tout à fait à ma problématique par rapport au thème de la rentrée et au relationnel au travail. Donc c'était parfait en fait ce soir, la veille de la rentrée. Donc je me suis inscrite avec plaisir. Et je remarque que pendant cet atelier, pareil comme une autre participante le disait, si on veut accrocher avec le mental, ça ne marche pas forcément. Des fois, laisser pour moi passer comme ça les choses. Des fois, je ne comprends pas tout et des fois, ça me touche vraiment. J'ai l'impression de, de, de, de ressentir ce que tu vas dire ou de comprendre intuitivement les choses et même les mots derrière le, le mot. Enfin, l'énergie du mot derrière le mot. Euh, et euh, voilà, je, voilà je, je te remercie pour, pour, pour cette soirée. Pour le temps passé avec nous. Merci à toi. Moi, je veux bien continuer. Euh, donc, moi, c'était une première soirée euh, partage comme ça, donc euh, un petit peu anxieuse au, dé au début, et puis euh, petit à petit, ça s'est détendu euh, avec la bonne humeur de tout le monde. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir eu comme un puzzle euh, en face de moi qui se... Qui se constituait petit à petit avec plein de notions différentes euh, finalement qui s'imbriquaient, s'assemblaient les unes avec les autres, tout en comprenant que quelque part on est un petit peu la, la pièce centrale de, de ce puzzle quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que euh, je pense que je vais réécouter évidemment le, la conférence, mais euh, j'ai vraiment l'impression de repartir avec des clés pour euh, continuer ma euh, progression de mon côté quoi. Donc c'est vraiment super super chouette. Et puis merci à tous quoi, c'était très sympa de partager avec vous. Merci beaucoup. Et merci, Samuel. Merci à toi, Sylvie. Eh bien, c'est à moi. Alors, <rire> euh, eh bien, en fait, euh, c'est déjà, en fait, c'est très compliqué pour moi de ce mot de témoignage. Mais euh, je sens que je peux dire quelque chose. Euh, je ne sais pas pourquoi c'est compliqué, mais en tout cas, je ne sais pas. Je, bon. euh, en tout cas, euh, ayant, ayant, euh, ayant partagé avec toi, mercredi soir, euh, ayant échangé, c'était... Euh, c'était, euh, je l'avais déjà dit, c'était un peu de l'ordre du miracle. Même là, pour moi, ce qui se passe, c'est tellement incroyable, l'évanescence, cette espèce de technologie, on se voit, on est à distance, etc. C'est un, un monde, oh, c'est une aubaine, de, un luxe, mais je ne sais pas. C'est tellement inouï, c'est tellement inouï que je n'arrive pas à exprimer sous forme de mots. Et donc, j'ai voulu, par gourmandise, en fait, dès que j'ai vu que... Je t'avais dit, dit vite venir parce que, parce qu après notre entrevue, ce quart d'heure de communication, ça m'a énormément aidé à, à intégrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais, sais pas comment l'expliquer, c'est de l'ordre de l'ineffable, c'est de l'ordre du, du, du. Je ne sais pas, ça m'a libéré de plein, plein, plein de choses. Et donc, je, du coup, oui, par gourmandise, par jubilation, en fait, je, je suis venu ce soir, j'ai par tous les moyens de venir, ben, c'était compliqué, tu le sais. Et, euh, et voilà, en fait, je ne je, je sais pas trop ce que, je, ce, que, ce, que, ce que je reçois là ce soir. Euh, j'ai passé un très bon moment. Je ne sais même pas si, si j'ai compris quoi que ce soit. Je n'en sais rien. Je, je, je sais que j'étais là, vraiment là. Et qu'il y a des moments où j'étais en face, d'autres pas du tout. Mais même lorsque j'étais pas du tout en face, j'étais quand même très là. Vraiment là. Et je... je, je, je je suis tellement convaincu en fait que, que, que, que, tout, que tout est là, c'est un déroulé de nous-mêmes et, et je ne sais pas comment on se renvoie les choses et on et ne on parle que de soi, à travers de soi et, et en soi et enfin, partout, enfin, c'est tellement étrange. Et en tout cas, cette interface-là est juste merveilleuse. J ai, j ai un, je, je finirai comme ça en fait, je suis euh, plein de gratitude vis-à-vis -vis de, de tout ce que l'on se donne en ce moment même à travers nos différentes essences, voilà travers ça là, c'est juste très beau, voilà. Merci Laurent. En fait. euh, du coup, je vais terminer un grand merci, euh, je n'osais pas avoir autant de participants en fait, parce qu'à la base, euh, il euh, y avait le premier d'inscrit, Julien, <rire> et euh, il <rire> y en avait euh, quatre, il y en a trois qui sont rajoutés en très peu de temps, donc euh, merci à tous et à toutes pour euh, votre participation. Moi, j'ai été euh, retourné par euh, tout ce qui s'est dit, par vos interventions, par vos questions, par votre présence. Euh, j'ai euh, eu plaisir à, à rigoler, à faire un peu le pitre, à jouer les tyrans. À... <rire> Et... Euh, ça m'a permis vraiment d'évoluer de, de, sur, sur des questions qui me taraudent en ce moment, que je suis en train de vivre. Donc, euh, donc merci. Parce en fait, sans, sans les questions, il n'y a pas de réponse, tout simplement. Donc, euh, je ne pourrais pas jouer ce jeu si j'étais tout seul. Donc, merci de me, de me permettre ça. Parce que euh, c'est comme ça qu'on évolue tous, en fait, je pense, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que moi j'évolue. Et que j'ai plaisir à évoluer avec des personnes qui ont une sincère envie d'évoluer. Euh, en fait, tout simplement. Voilà. Ah, merci à toi. Euh, moi, juste pour euh, voilà, te remercier, enfin, voilà, dire un petit mot que euh, j'ai vraiment apprécié parce que je me suis sentie euh, bouger à des endroits euh, que j'arrivais pas à toucher depuis longtemps, si tu veux. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, pff, merci pour ça. Merci beaucoup. Mm -hmm. bah, euh, je pense que le... Ça me touche vraiment, merci. Et euh, n'oublie pas de te remercier, n'oubliez pas de tous vous remercier, mm. surtout parce que vous êtes les principaux acteurs, comme tu disais. Bah, c'est euh, vous êtes la pièce de puzzle principale et euh, vous êtes le personnage principal. Donc, c'est important aussi de, de se dire merci et de dire, Bah, ok, j'ai bien joué ce coup là en fait. <rire> Donc, euh, sur ce, merci beaucoup pour tout. Je vous souhaite une euh, bonne soirée. Je vous envoie le lien très rapidement, c'est promis. <rire> Moi, je vais faire comme Julien. Maintenant, je vais m'incruster à tous tes. trucs-là. <rire> <rire> je te donne le lien. Je